Voici une capsule sur la recherche rapide dans l'outil SOFIA. On effectue des recherches dans SOFIA lorsqu'on a besoin de documents, imprimés ou en ligne, afin de bien documenter nos travaux ou pour explorer ce que les bibliothèques de l'Université de Montréal et les autres bibliothèques à travers le monde ont en collection. Plusieurs façons de chercher sont possibles selon la profondeur et l'exhaustivité du besoin documentaire. Voici comment chercher rapidement quelques documents. Prenons un exemple de recherche, l'alphabétisation des adultes au Canada. Pour une recherche efficace, il est suggéré de ne conserver que les mots-clés représentant le sujet. Ici, Alphabétisation, Adultes, Canada. Sur le site Web des bibliothèques, vous verrez la boîte de recherche SOFIA où vous pouvez inscrire les mots-clés, puis... Lancer la recherche. Selon le nombre de documents que vous aurez trouvés, il est possible de limiter grâce au filtres que vous verrez à gauche. Il est également possible de changer le tri de la liste des résultats. Enfin, lorsque vous aurez repéré un document pertinent, vous pouvez y accéder de deux façons. Si le livre est en ligne, vous verrez le bouton Voir livre numérique apparaître directement dans la liste. Il suffit de cliquer sur le bouton afin d'ouvrir un nouvel onglet et accéder au texte intégral du document. Il est important de noter que pour accéder aux ressources réservées UDM, le proxy doit être configuré et activé sur votre ordinateur personnel. Vous trouverez comment faire sous Ressources, Proxy, accès hors campus. Si le document est imprimé, vous ne verrez pas de bouton apparaître dans la liste. Il faut cliquer sur le titre afin d'ouvrir la notice complète et localiser où se trouve le document en bibliothèque. À droite. Est-ce que la recherche rapide donne de bons résultats à tout coup? Eh bien, si vous avez besoin de beaucoup de documents sur un sujet, ou si celui-ci est complexe à couvrir, nous vous conseillons plutôt une recherche bien planifiée et davantage détaillée. Afin de vous y aider, vous pouvez visionner la capsule sur la recherche par sujet dans SOFIA, communiquer avec nous par téléphone, courriel ou clavardage et explorer notre site Web pour encore plus de trucs et astuces.